Je m'appelle Laura Sullivan, j'habite à Bruxelles, ça fait maintenant 16 ans. Je suis d'Irlande et je travaille pour une organisation qui s'appelle ActionAid. Et on a un membre en France qui s'appelle Peuple solidaire ActionAid France. ActionAid est une organisation internationale basée à Johannesburg en Afrique du Sud, qui est basée en 45 pays dans le monde, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe. Et le but de l'organisation, c'est d'organiser les gens au niveau local euh, pour euh, lutter contre les injustices, demander leurs droits, euh, mettre fin à la pauvreté et l'inégalité. Euh, ActionAid n'a pas une approche de, euh, caritative, qu'on donne des services, qu'on donne de l'argent. On travaille pendant des années, à travers des partenaires locaux, dans les communautés, sur les problèmes, les défis et les so solutions locaux. La communauté est, est venue à pour dire on a un problème parce qu'il y a une compagnie italienne qui est en train de prendre notre terre. C'était un accaparement de terre pour la produ production de Giatrofa, qui est un euh, agrocarburant que la compagnie allait exporter vers l'Union Européenne. On avait déjà travaillé avec ces communautés pendant des années pour leur organiser sur leurs droits. Donc pour eux, ils étaient bien conscients du fait qu'ils avaient un droit à, cette, à, à la terre de ne pas être jetés des communautés où ils avaient euh, vécu. Donc on a pu réunir ces, ces forces sociales, environnementales ensemble pour dire non à cet accaparement de terre. Pourquoi est-ce qu'on est en Europe aussi? On voit que finalement, euh, les racines de la pauvreté et l'inégalité sont les mêmes ici en Belgique qu'au Mali par exemple, qu'il faut lutter sur la pauvreté et l'inégalité au niveau global. On voit l'Union européenne comme un centre du pouvoir qui pourrait être très positif ou très négatif. Et ça dépend sur euh, l'activité, les efforts de la société civile pour être sûr que l'Union européenne écoute. Il faut changer le débat en Europe ou on ne va jamais changer l'Europe. Donc l'approche qui ne marche pas, c'est le lobby tout seul. Il faut vraiment tra travailler plus sur euh, la mobilisation, la connexion des gens en Europe sur cette cause qui est une avenir qui soit positive ou euh, la qualité de vie, le well-being soit prioritisés en place de croissance économique ou une obsession avec le, le PIB. Si on veut changer la politique européenne, il faut travailler avec les Européennes. Donc par exemple, quand on a parlé euh, des droits euh, à la terre au Kenya, on a amené des gens d'Italie, d'Angleterre, de la France aussi pour venir parler avec leurs députés pour dire « désolé, je n'accepte pas ce que l'Union européenne est en train de faire ». Et je vois le lien entre l'accaparement de terre au Kenya et l'accaparement de terre ici en France. Mmh. Ce qu'il faut vraiment, c'est une vraie participation des gens qui soit beaucoup plus profonde qu'un référendum. Par exemple, ce qu'on a vu avec le Brexit, on a eu un autre moyen de faire la démocratie en Athènes il y a <rire> des mille ans. Mmh où on a, eux, par exemple, un système de loterie où on a donné beaucoup plus de responsabilité aux citoyens d'être impliqués dans les décisions. Et c'est ça que je vois comme un peu le passé et le potentiel pour l'avenir.